Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on vient d'assister à la toute première victoire de Manchester United. Et là, c'est contre Liverpool. Tout le monde s'attendait à ce que Manchester United se fasse fracasser. Qu'est-ce que l'entraîneur de Manchester United a eu le cran de faire C'est de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Cristiano Ronaldo en tant que nettoyeur du banc de touche. Cristiano Ronaldo cire le banc de touche. Cristiano Ronaldo commence à nettoyer les bancs de touche, à remplir les gourdes, à parler avec le staff. Il ne va même plus dans les vestiaires à la mi-temps. Il s'entraîne, il s'échauffe. Quand il rentre sur le terrain, tout le monde n'en a rien à foutre. Oh là là, Cristiano Ronaldo, quelle mouche t'as piqué Hein alors là, la mouche qui t'a piqué, elle t'a envoyé de la poisse à tous les niveaux. T'arrives à la Juventus, tout le monde te critique. Tu pars de la Juventus, t'arrives à Manchester United, tout le monde t'accueille en roi. Tu fais 10 matchs, tout le monde te critique. Oh là là, quelle mouche t'a piqué Est-ce que quelqu'un n'aurait pas jeté un sort à Cristiano Ronaldo Parce que c'est pas possible. Là, Manchester United... L'équipe qui se fait fracasser 4 buts à zéro contre une équipe que personne ne connaît, qui a remporté zéro match jusqu'à aujourd'hui, commence à gagner quand Cristiano est sur le banc. Oh là là, mais ça doit être tellement dur intérieurement. Toi qui faisais des folies au Real de Madrid, même toi tu dois regarder tes vidéos, tu dois dire mais c'est qui ce mec Tu dois même plus te reconnaître. Les gens ne croient plus en toi. Le monde professionnel, en tout cas, ne croit plus en toi. C'est grave. Alors que nous, tous les fans, nous, nous savons de quoi tu es capable. Nous voyons toutes tes photos. Nous voyons comment tu es gainé. Mais apparemment, le club de Manchester United, l'entraîneur, les joueurs ne comptent plus trop sur toi. C'est vraiment très triste. Vous voyez, tu peux être au top du top. Les institutions... Elles peuvent te traiter comme un malpropre. Oh là là là là. Cristiano Ronaldo est rentré à la 85e minute. Rashford, avant que Cristiano y rentre, il jouait comme un ouf. Accélération, accélération. Sancho, il a commencé à faire des dribbles comme du grand n'importe quoi. Mais dès que Ronaldo, y commence à rentrer, tout le monde s'arrête. Là, on a pu voir qu'Anthony Martial, il est de retour à un niveau. Oh là là. Plus que magnifique, franchement là, je sens que le petit Martial va nous faire une petite saison surprise. Eh ben oui, mesdames et messieurs, vous croyez quoi Là, tout le monde veut jouer la Coupe du Monde. Tout le monde veut faire une Coupe du Monde absolument magnifique. Là, là ce qui est en train de se passer, c'est que Cristiano Ronaldo va sûrement quitter Manchester United pour pouvoir bien se préparer pour la Coupe du Monde. Parce que là, tu te rends compte que tous les joueurs dans chaque équipe qui sont censés être forts, sont forts. Sauf Cristiano. Oh là là, et puis euh, Salah, là. Hein Qu'est-ce qui se passe Oh là là, on voit tout de suite que Sadio Mané n'est pas là. Eh mais ben oui Hein Tu faisais ton malin. Tu faisais ton malin. Oui, t'es le meilleur d'Afrique, t'es le je sais pas quoi. Mais ben alors, Sadio Mané n'est plus là on n'a plus les automatismes. Hein? T'as perdu la connexion, t'as perdu la wifi, t'as perdu la fibre. Alors là, Mossala, franchement, là, tu vas devoir envoyer des excuses plates à Sadio Mane. Parce que nous savons que vous deux là, il euh, y, y a, dû avoir des petites histoires. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, là, maintenant que Sadio Mané il est plus là. Toi là, on te voit un petit peu moins marqué début. Là, t'as mis une petite tête grâce au petit portugais. D'ailleurs, qui lui, là, hum, est séduisant sur le terrain. En tout cas, grosse force à Liverpool. Ouais, parce que tu sais ce que ça veut dire, livre. Là, là, Liver, Liver. Tu sais, ils n'arrivent même pas à écrire livreur. Eux, ils livrent des piscines, parce que poule, ça veut dire piscine. Normalement, ils devaient dire livreur poule. Mais comme ils ne savent pas écrire, ils ont écrit ça à Liverpool.